Il y a quand même une conscience qui est prise par certaines personnes où la, la, la planète est en danger, la, la question de la survie de l'homme aussi. Et on agit local en gardant une conscience qui est, qui est globale, en se disant nous on est 25 000 habitants sur 21 communes, mais on appartient à un département, à une région, à un territoire qui, euh, qui, qui joue un rôle hein, dans, le, dans la sauvegarde de, de la planète. Comment raccrocher tous ces wagonnets pour avoir une, une, une action harmonieuse c'est un beau travail. Hein. Je peux vous dire, c'est sacré défi quelquefois, euh, mais ça marche. Et ça marche. Plusieurs communes, en fait, avaient. Un intérêt, une envie. Euh, et euh, ce qui a été décidé sur le territoire, c'est de ne pas partir euh, en tant que maire ou en tant que euh, conseil municipal, de ne pas partir indépendamment les uns à côté des autres, euh, mais d'essayer, d'essayer au début, d'essayer de regrouper euh, le, le principe sur les 18 communes. Il n'y avait pas. Aujourd'hui 21 communes, il n'y avait pas autant. Les élus nous ont passé euh, nous ont passé une commande en hein, disant. Allez-y, on veut mettre en place une agenda 21, on veut savoir dans toutes les thématiques ce qui se passe sur le territoire et comment on peut, nous, mettre en place une action politique. Et donc il y avait, il y avait cette volonté de, de bien agir et nous d'accompagner les élus pour, pour aider la, pour aider la... Bah, le territoire. Il fallait que l'ensemble des agents de la collectivité soient au courant de ce qui était un agenda 21 ce qu'est qu euh, le développement durable. On a aussi sensibilisé, essayé de toucher euh, la population euh, et, les, et les partenaires extérieurs pour leur dire bah, « voilà, ça y est, on s'engage dans une démarche Agenda 21 on va avoir besoin de vous ». On diffusait la communication à travers notre journal, euh, notre site internet, maintenant on a, on, a, on a une page Facebook, on a une lettre interne pour les agents, une lettre interne pour les élus. Voilà, on a essayé de chaque fois qu'il y avait un moyen de raccrocher une action euh, et de dire, ben voilà, c'est dans le plan d'action de la l'Agenda 21, on le faisait pour qu'il y ait une conscience euh, qui, qui se fasse et une, une culture commune autour de, autour de la l'Agenda 21. Donc un socle commun a été développé, a été entre guillemets inventé euh, et mis à disposition euh, des communes. La communauté de communes s'en est appropriée euh, très vite. Au niveau d'action, au niveau d'actes, au niveau de, du fonctionnement de la maison ici, euh, et petit à petit, les communes sont rentrées dans ce jeu euh, à leur rythme. On a un plan d'action qui, euh, qui a 37 fiches actions sur quatre thématiques, qui a à peu près 226 actions. Donc les actions, elles sont, elles sont énormes. Les actions les plus importantes ce sont celles qui, ont, qui concernent les jeunes les classes ont pu faire euh, des, des étudier les énergies euh, la mobilité euh, bon, pas, que les, que, pas que les déchets l'eau la problématique de l'eau et en fait euh, ben maintenant ce, ce projet qui était purement clermonté hein, sur quelques écoles euh, a pris une ampleur euh, avec le Pays Cœur d'Hérault euh, un peu plus importante et il y a un éco-parlement euh, éco des jeunes. Et je pense que c'est, euh, euh, ben on est en pleine à la démarche à Genève 21 c'est les nouvelles générations qui vont permettre, euh, permettre peut-être de, de changer les comportements. Euh, mutualisation, euh, par exemple, on a, on est, nous sommes plusieurs communes sur la, la collecte du papier. Autre exemple, l'eau, euh, qui, qui a démarré il y a deux ans, c'est très récent, mais sur la notion de zéro pesticide. Nous sommes dans un milieu rural, il y a de la vigne, et nous buvons tous de l'eau qui contient des pesticides, des pesticides à âgés de 30 ans. Euh, nous ne sommes pas prêts à nous en débarrasser de cela. Mais si euh, nous arrivons à développer euh, cette notion de zéro pesticide sur l'ensemble du territoire, ou en tout cas sur les points les plus importants où il y a de, de la culture, euh, ben, nous travaillons pour nos générations là aussi. Je vous donne deux, trois exemples. Hein. Euh, sensibiliser ben, les vitis agriculteurs à ne plus utiliser ou à moins utiliser de produits euh, nocifs pour arriver à zéro. Euh, si le zéro n'est pas atteint, c'est utiliser des méthodes et des moyens qui sont les moins nocifs possibles. Ensuite, c'est euh, au niveau des collectivités de ne plus utiliser de désherbant, par exemple, hein, pour désherber le, le parc public, pour désherber les, les voiries, etc. Il euh, y, y avait une consommation énorme hein, de Roundup pour ne pas faire de pub, mais euh, une consommation énorme de ce type de produit euh, qui était hyper-polluant. Euh, et là, nous arrivons à être à zéro. Et là, c'est un jeu aussi avec nos salariés, nos équipes, euh, pour les convaincre, dans un premier temps, pour les convaincre euh, qu'il y a certains endroits où il faut arracher l'herbe à la main, qu'il y a certains endroits où il faut laisser pousser un peu l'herbe, enfin, pas la laisser pousser, mais ne pas s'en préoccuper plus que ça. Et d'autres endroits où il y a des systèmes de la mécanisation essentiellement, les produits n'existent plus, ne sont plus commandés, parce qu'on parce qu se rend compte qu'on peut faire autrement, avec un résultat qui est quasi identique en termes de services publics, hein, de propreté, de, de, enfin, bref, de, de gestion de, de l'esthétique d'une commune. La démarche à 21, c'est une démarche participative donc, qui associe à, à, à tous le, les stades du dispositif la société civile. Donc ça nous permet de faire rentrer dans des instances euh, spécifiques et dédiées la population, l'usager, contribuable, administré, citoyen et électeur, souvent ces cinq casquettes-là, celui que l'on reçoit, dans nos instants de décision et de concertation. Donc ça permet d'ouvrir la porte de nos bureaux, de nos services et de l'institution à la société civile autrement qu'une fois chaque six ans quand ils vont dans l'isoloir. Des citoyens se mobilisent, on a dans des petites communes euh, des euh, cafés citoyens, euh, des thés fumants, voilà. Donc on va essayer de s'appuyer de sur les, les re, avoir ces relais-là dans les communes pour, euh, pour faire venir les gens, puisque nous des fois, institutions, on a, quand on appelle les gens à venir, là, ils viennent nous vendre, euh, nous vendre euh, leur soupe, hein. non non. Il faut que ce soit aussi les citoyens qu'on aide, qu'on accompagne, qui doivent faire venir euh, euh, leur, leur père. On voulait mettre en place une action euh, forte au niveau du covoiturage, bon ben là on se rend compte que ben, les, les clermontis nous ont pas, ils nous ont pas attendus hein, pour faire du covoiturage. Hein. C'est le citoyen de demain qui est, euh, qui est au cœur euh, de l'Agenda 21. c'est que ça permet aux services de sortir le nez du guidon. En tant que manager, ce qui est intéressant, c'est justement de ne pas être seul aux commandes, mais de partager la production hein, euh, du travail des services avec les autres responsables de services, et les directeurs, avec les élus, avec les agents eux-mêmes, et enfin avec les représentants euh, syndicaux, hein, les partenaires sociaux de la collectivité. C'est vraiment quelque chose de très global. Ça crée une philosophie humaine sur le plan de nos salariés, sur le plan de, de, de notre encadrement euh, et de nos élus. Notre démarche G21 est en train, je sais, d'inspirer certaines communes qui euh, ont envie, là aussi, de, de rentrer dans le de ce dispositif. Nous avons été labellisés au niveau national, il y a eu une, une évolution très positive, donc euh, une sensibilisation euh, des collectivités les unes par rapport aux autres euh, intéressante et dynamique. Au niveau de la jeunesse, il y a aujourd'hui euh, ben un comportement par rapport au tri qui, est, qui devient naturel, qui devient tout bête, euh, mais qui est bien réel. Euh, au niveau de nos salariés aussi, il y a des comportements qui, qui ne sont plus des efforts ou qui ne sont plus euh, du respect d'une petite règle à respecter, c'est devenu un quotidien. À la ressourcerie ça marche, il y a énormément de tonnages qui sont détournés, qui ne sont plus déposés en déchetterie mais par les citoyens qui vont la mener à la, à la ressourcerie la, des personnes en difficulté vont s'équiper à la ressourcerie. La collectivité, là, elle a, elle a, été, elle a permis cette mise en place, mais c'est le citoyen qui y va, quoi. S'ils y vont pas, ça ne marchera pas. Et là, on est, on est sur, une, sur un, un succès. Là où le, le gros du, de l'économie est faite, et vraiment, là, on peut vraiment la, la toucher du doigt. Euh, c'est tout bête, hein, c'est sur l'absentéisme du personnel. Parce que quand vous donnez du sens au travail, euh, ce que je vais vous dire est peut-être tout bête, mais j'ai noté qu'il y a des collaborateurs qui pour un petit rhume, ben, vont venir renifler pendant deux jours au travail, hein, en prenant quelques effets à gamme, hein, euh, alors qu'à une époque, on partait sur un arrêt maladie d'une semaine, vous voyez Être dans une démarche d'adulte à adulte, hein, et d'amener toujours pareil, du sens, avoir une démarche éthique vis-à-vis -vis de ses collaborateurs, là vous avez gagné Les élus changent, les agents changent, il y a, il y a un turnover. Euh, là, il y a une nouvelle équipe d'élus qui vient d'arriver. La population aussi accueille de nouveaux arrivants. Donc, on est sans cesse en train de, de recommencer. Dans toute action de communication, on peut être des fois aussi assimilé, quand c'est la collectivité, à de la, à de la propagande et à simplement. Où on surfe sur la vague. Où on a eu le plus de mal, c'est sur les ateliers de concertation. Faire venir euh, les gens dans les petites communes. Donc on est sur euh, 21 communes. On a décidé d'aller faire nos ateliers dans les communes et pas de faire venir les gens sur Clermont-Lérault. On a lancé à Clermont-Lérault, on a fini à bien. Et c'est vrai que faire un atelier euh, sur le développement économique euh, à Canet ou euh, sur euh, les déchets euh, à Octon. Euh, c'était difficile de faire, de mobiliser, mais... C'est pas grave, les gens, les gens sont quand même venus. Le frein, c'est les moyens après qui sont, euh, qui sont mis en place. Euh, nous, on a quand même la chance d'avoir euh, une collectivité où un service communication existe depuis, euh, depuis de nombreuses années. Euh, on a des outils, on commence à avoir une technique, on a des, on a des moyens. Euh, les petites communes ou les communes moyennes où euh, c'est juste l'élu euh, dans son coin qui fait euh, le journal municipal avec... Euh, bon, là, ça va, être, ça va être beaucoup plus compliqué. D'abord, ne pas le faire commune à côté de commune. C'est vraiment ce que l'on en retire aujourd'hui ici. Donc vraiment, essayer de se positionner à un étage collectif. De faire un bon diagnostic du territoire et de regarder ce qui existe, parce qu'on ne démarre pas un agenda 21 de rien du tout. Il y a déjà des choses qui se font. Les gens ont déjà, ont déjà quand même un peu un peu pris conscience de, de la gravité de, de la situation, et c'est ces personnes-là qu'il faut, qu faut mettre en avant. Je crois qu'on ne peut pas lancer une démarche Agenda 21 sans mettre en place un plan de communication. Sinon, ça va être le travail de deux agents ou de quelques-uns dans un bureau et euh, sans lien euh, c'est le lien avec le territoire le lien avec les citoyens le lien avec l'élu qui est important et donc ça passe forcément par euh, par de la communication Il faut savoir le doser on s'est rendu compte que euh, des fois si on communiquait euh, on communiquait trop ben ça ça perdait euh, ça perdait de, de l'impact. Donc euh, bah, c'est comme dans, toute, euh, dans toutes les stratégies, il faut, euh, faut, euh, faut être pragmatique et, euh, et, et évaluer. Évaluer en permanence euh, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Il faut savoir aussi que l'agenda 21 est quelque chose qui se gère, qui se pilote. C'est une action qui doit être suivie. Ça ne doit pas être un catalogue de une recette ou une catalogue de recettes à appliquer ou pas. Et On en reparle dans trois ans. Ça ne marche pas ça. On connaît le maire, on connaît le président de la République, mais au milieu, on ne sait pas trop ce qui se passe. L'intercommunalité, elle est là, elle est concrète, elle existe. Nos meilleurs ambassadeurs du tri, qui est-ce Ce sont les éboueurs que nous avons derrière la benne. Parce que eux, tous les matins, sont au contact de l'administré. Ce sont eux qui peuvent mieux, le mieux expliquer la démarche du tri sélectif et, ce, et ça, ce caractère durable. Pour moi, tout agent de la collectivité, quelle que soit sa situation, sa position dans l'organigramme hiérarchique, doit nécessairement disposer d'une culture générale de l'intercommunalité et du service public. Et ça, l'Agenda 21, en décloisonnant le travail des services, en favorisant cet effort d'imagination, de, de, de réflexion, en donnant du sens au travail des collaborateurs, y participe. À l'usure, euh, nos jeunes, prennent conscience de quelque chose, et, et là c'est construire l'avenir aussi, puisque l'objectif est là, Agenda 21 c'est vraiment pas que de l'action à court terme, c'est vraiment un concept qui doit être maintenu, développé, entretenu. C'est un objectif de, de chaque instant, de tous les matins, quand on arrive de, de travailler sur cette, cette équipe et de cultiver cette performance, ce qui n'est pas évident, Alors, c'est un grand mot quand on est dans le service public, de parler de service performant, mais oui, c'est un objectif.